Salut les gens, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue au nouveau sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, gameplay entre potes sur Battlefield 1. Donc c'est la reprise, donc tranquille. Allez, je vous laisse visionner la vidéo et je vous dis à bientôt. Voilà. Jetez bien, t'as Oh, ça siffle par contre. Le Me tire. Tu où Je vais front. Non, je, je me brûle putain. Ah putain, et maintenant je vais m'empoisonner. Hey, je suis une chèvre. Oh, cas, sous le pont mon gars a, a des... Il a... Ils sont tous là. Oh, il y a un charme. Le... Tu as en direct le premier gars qui a réussi à se suicider euh, tout seul euh, dès le début de la partie. Ah non, c'est bon, j'ai 4 points de vie. Ah putain, il y en a un avec le lance flamme était... en bas de D. Oh Je ne sais pas où la lui mais il m'a fait mal. Voilà, je suis juste derrière eux. une triplette là 4 Je vais pas sur cette Il y a qu'il y en a en face de toi. Mmh. Putain. Qu'est-ce que j'ai avec les putains de grenades gaz Le gaz tout seul Ah oh. Une balle, ça m'a mis à 11. un Un chat. Moi je sais rien. Eh, euh, j'ai tué. J'ai tué 3 gars d'affilée. Ah, oh, dès que je sors. Euh, je suis sur une série de 10 kills, je crois. Non Ah putain, il se fait tuer juste après en plus. 9. La 9. 9 kills. On va dire j'en ai fait un avant. Je pense que j'ai fait une série de, de 8 kills. Un truc comme ça. Je ne vais pas regarder en détail, mais. Peut-être pas fait les 9, mais. Tu avais le choix entre dire la vérité ou être drôle. Eh bien, tu fais rire tout le monde. Tu es le maillon faible. Au revoir. Mais, mais en tout cas, c'est pas mal. Le truc, c'est qu'il y avait une. Ah, bien, on m'a rien y avait une ruelle tu vois et euh... je sais pas pourquoi les gars ils ont pas regardé à droite ils ont continué tout droit et moi j'étais à droite et les ai je me suis amusé quoi surprise motherfucker oh rien mec oh rien mec derrière nous nous tous t'as pas fait gaffe oh Oh, oh, oh, oh. oh t'as volé mon gars C'est en bas, c'est en bas en plus, euh, le gars il tire sur le plafond, ça, ça me rebondit dessus, <rire> je la Ah ouais t'as volé mon gars je, je suis en train de les blesser avec mon gaz et tout Aïe, ils ont pété, ils ont fait me tuer Oh putain, au moment je veux me tirer, j'ai mis une balle avec euh, du martini blanc. Il ouais. Y Y'a un gars, il, il, il est sorti de la porte en me visant. J'ai une visée. Il a commencé à me tirer, j'ai sauté, j'ai fait gauche, j'ai fait gauche, droite, j'ai eu le temps de recharger, le 92 Aïe aïe aïe Je suis bloqué. Putain T'es où là Oh, j'étais bloqué, j'étais en train de courir, de tourner en tous les sens, sauter, <rire> faire des bitos et tout. Il était au pont de l'autre côté de la rue et je voyais les bacs qui fusaient mais j'arrivais pas à voir où est-ce qu'il était. Et du coup il m'a niqué je suis resté bloqué. en même temps. PLE Vas-y je te suis, là mon gars on déroule. Ouais il y a un... Oh y'a un char sa mère Arrache pas de merde Y'a oh, oh, oh, oh, oh, oh, des mecs en plus OUI OUI OUI OUI Oh. Ouais, J'avais muté mais euh, ce que je te disais, il y avait un gars derrière toi Oh, et là il a pris une méchante balle Oh, c'est enfin, pas français ces... oh Putain c'est toi Oh, c putain. oh, il m'a fait peur, ce con non. Faire niquer. Oh, putain, on a perdu, dommage. Putain, c'est une de mes plus grosses gains que j'ai fait, au niveau du kill.